Alors, pour soigner une mycose à un ongle de pied, pour cela, il vous faut du vinaigre de cidre, du bicarbonate, et donc un petit récipient. Je vais mettre mon vinaigre de cidre, Et je rajoute le bicarbonate. Ah vous voyez, ça bouillonne un petit peu. Et je n'ai plus qu'à tremper mon ongle. Mon ongle où il y a la mycose. Je mets mon ongle dedans, ça bouillonne toujours, et je laisse ainsi 5 minutes. Il faut faire ça pendant, pendant un mois régulièrement, et les mycoses devraient disparaître. Alors du bicarbonate, qu'on trouve en supermarché, Leclerc, et du vinaigre de cidre bio, qu'on peut boire également, une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, facilite la digestion et, et d'autres vertus, beaucoup de vertus. Voilà, bonne journée